C'était ta seule manière d'expérimenter la jouissance des, des règles. Alors, quelqu'un qui violente quelqu'un dans ta structure, ça a résonné. Quelqu'un impose ses règles à quelqu'un. Donc, en fait, ça me vient de parler de ça pour toi. Euh, ta manière de poser tes règles. Ta manière. Euh, poser tes règles chez toi, ça veut dire violenter les autres. Euh, poser tes règles, ça veut dire passer par le système de ton père. Parce que ta mère a pris la place de victime. Non, ton père a choisi la place de bourreau. Euh, étant une femme, tu as préféré choisir la place de victime, sur lequel tu as, euh, as mis du déni pour, euh, pour mieux te sentir libre dans le monde spirituel, mais étriqué dans le monde des hommes, dans le monde de la matière. Mais dans le monde des hommes, ça marche. Et quand je parle du monde des hommes, je ne parle pas du monde de l'être humain, je parle du monde des hommes masculins. Euh, donc ça vient de parler de tes règles de ta manière de désincarner, de ta manière de voir les opportunités de la vie euh... alors ça me dit, ça me renvoie comme information j'ai voulu faire un retour arrière quand tu me poses la question bah, que tu as dit le liquide amniotique de ta mère ça me dit que tu as voulu Faire un retour arrière. Ok. Euh, as pas voulu, as, tu ne l'as pas avalé, tu as voulu le manger. C'est un, un acte plus ou moins conscient de ta part en tant que, en tant que bébé euh, à la naissance. Pourquoi est-ce que tu as fait ça euh, C'est un acte de manger la mère. Manger la mère, ça veut dire la posséder. La posséder, ça veut dire posséder la matière. Voilà, ok. Là, c'est en train de bouger. Parfait ça libère euh, ok c'est pour le groupe et aussi pour toi et pour moi aussi c'est aussi pour toi Corinne on a, on a un souhait de domination on a une énergie de domination qui est là on a une énergie de euh, nous retrouver maître à bord on, on ne sait pas comment faire on se sent en fait totalement démuni dans le monde dans lequel on vit. Euh, on se sent étriqué par les règles, on se sent étriqué par le côté, euh, par le côté euh, vindicatif des règles de ce monde. On voudrait fuir ce monde quelque part, sauf qu'on se sait aussi puissant et aussi vindicatif que les autres. Ouais, voilà ce que ça pourrait me dire par rapport à par rapport à toi Corinne, et par rapport au groupe de ce soir. Donc ça fait qu'on a un manque de... Samedi, j'ai un manque d'autonomie. Il faut que je parle plus au, plus au, en jeu, ça me plaît plus de parler comme si je parlais de moi. Samedi, euh, euh, j'ai un manque d'autonomie, j'ai un manque de savoir vivre. Non pas parce que je suis mal poli, mais parce que euh, je n'ai pas souhaité intégrer les règles de vie en société qui me permettraient d'assumer mon pouvoir. Donc en fait, autant Corinne que le groupe, on a, du mal à... on a du mal à assumer notre pouvoir. Notre pouvoir qui ne peut pas passer par autre chose que par les règles de la société. Parce que si on est en France, on est un peu dans l'obligation sociale, effectivement, bah, de respecter les règles de la société française. Si c'était en Inde, bah, si on était indien, bah, on respecterait les règles de vie indienne. Il y aurait des castes. Si c'était au Japon, ce serait autre chose. Si c'était en Mongolie, ce serait autre chose. Si c'était aux états unis ce serait encore autre chose. Euh, ok. Donc là, je vais aller vers ce... Ouais. Euh, quelle règle de vie en société on n'a pas accepté Par l'intermédiaire, toi Corinne, de ton père, de notre... et nous, de, no... De, no... de notre famille. Papa, maman, grand frère, de sœur, etc. Ok. Ça me dit l'énergie d'action. Mmh, ouais. Euh, j'ai du mal avec l'action, euh, j'ai du mal avec les conséquences de mon action sur le monde. Euh, je voudrais avoir une action sur le monde sans que le monde sache que j'ai fait cette action. Sans que le monde sache euh, qui est derrière l'action. On, on C'est un peu le, le mythe du héros de l'héroïne masquée. On veut être Zoro. On veut avoir notre vie bien rangée, dans laquelle on est euh, un peu monsieur, madame tout le monde, et à côté... Mais bon, en fait, je suis un super-héros, mais personne ne le sait. C'est mon, c'est mon... mon espace personnel, c'est mon monde intérieur que personne ne doit, euh, que, je dois... que je ne dois, révéler à personne. Et voilà la grosse, la grosse carotte. Euh... C'est un refus de pouvoir. Ça me dit, je refuse mon pouvoir parce que je refuse de le montrer. Parce que dans notre société, effectivement, euh, si tu dis rien aux autres, ce c'est pas les autres qui vont venir te chercher. Euh, ça, c'est un manque d'autonomie. C'est euh, vouloir se faire confirmer par les autres. On, on espère que les autres viennent nous chercher, comme un enfant qui aurait du mal à naître et qu'on devrait venir chercher au, forcep, au forceps. Euh, ouais, ok. Autonomie, donc. Autonomie pour le groupe.